Ok, c'est parti. Donc, Xyrel, double crochet, Isera, Brukan. Euh. Super, on est dans un lobby où il n'y a pas les Murlocs, donc on va pouvoir s'amuser un peu. Il n'y a pas les bêtes, donc il n'y a pas trop de mid. Il y a surtout du late, il y a les mechas. Xyrel est pas trop mal, elle a un peu d'armure, elle te permet... Alors, Xyrel, j'aime de moins en moins, mais parce que je trouve qu'avec les quêtes, c'est pas si fou. En fait, c'est depuis qu'il y a les quêtes, parce qu'il y a des quêtes où il faut acheter des serviteurs et... Bah ben, Xirel n'achète pas. C'est un peu le problème. Après, c'est un bon petit perso pour euh, faire une Rafam Curve, finalement. La question c'est, est-ce qu'il y a suffisamment de tokens Il n'y a pas les pirates, il n'y a pas les nagas. J'aime pas Xyrel dans ce setup. Bon, oh, pas mal ça. C'est pas mal, mais je suis pas sûr que ce soit si bien en vrai. Euh, ah si tu fais en classique. Ah on peut faire une classique. C'est un peu décurvé. Et c'est le problème de la Xyrel, c'est que j'ai l'impression que si tu pars en classique Curve... En fait, t'es en problème sur le tour 4, mais pas sur le tour 3. Le tour 3 c'est super. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est assez intéressant. Euh, mais ouais, de manière générale, j'aime pas Xirel, j'aime pas Yacharache dans cette méta. Euh, j'aime pas Yog. J'aime pas les persos qui te, pas, qui te font partir un peu entre, entre guillemets en rafame curve, mais dans des rafames un peu pétées, qui nécessitent des tokens. Vous voyez, c'est pas une vraie rafame où, quelles que soient les cartes que tu as, tu vas rafamer. Là, en vrai, parfois, dans des certains scénarios, tu vas classique curve et en fait, le tour 4 sera pas très bon en termes d'optimisation. Voilà. Encore une fois, c'est un jeu d'optimisation. Le but, c'est d'optimiser les pièces le plus possible. Après, ça, dans un premier temps, sur les six premiers tours. Ensuite, il faut essayer d'acheter les bonnes cartes. Ok. Donc là, euh, j'aime ce qu'il fait. Là, c'est très intéressant ce qu'il fait parce que je pense que, de base, enfin, euh, peut-être que je me... Fabule, hein. peut-être qu'aussi bien il connaît pas la, la, la curve, on va dire, de Xyrel, mais je pense qu'il doit se dire avec Xyrel, on fait plutôt une, raf, une, euh, une Rafam ou une GIF dans l'absolu. Mais peut-être qu'il a pas envie de perdre de pièces et donc il fait une classique. Et en fait, c'est vachement intelligent. C'est juste que le tour 4 sera un peu ric mais c'est pas si grave de perdre une pièce sur le tour 4 si t'as de la tempo. Et en vrai, euh, les petits scolaires, c'est fort quand il n'y a pas les. Les, les, les satanés Murloc. Hein. Oh dommage ça. Donc là, le play est évident et puissant. Très puissant même. Oh, il y a de la bombe on dise là. A voir ce qu'il va faire. Ok. Ah non. Ah, J'ai peur qu'il fasse ça. Ouais, dommage, dommage. J'avais peur de ça. Quand t'as deux t scolaires n'importe quel démon, c'est plus 4, plus 4 sur les deux. Alors certes, il y a des pertes de points de vie, mais on s'en moque. Euh, normalement, on perd pas les combats. Et grâce aux T-Scolaire, vu qu'on perd pas les combats, même si on perd deux points de vie, 2 points de vie, 2 points de vie, c'est jamais les 7, les 8, les 9 ou les 11 qu'on va prendre parce qu'on va perdre contre un macaron ou une connerie. Il un petit peu fort en tempo. Donc en fait, moi j'aurais fait pouvoir dans, en prisonneur parce que là, on est sûr de gagner... Et que pouvoir d'emprisonneur ça fait pas perdre de stats. Là on vient de perdre de la stat, on vient de perdre 2 euh, d'attaque. On s'en fout qu'il ait deux points de vie, c'est important d'avoir de l'attaque au début. Vous voyez Et en fait, il aurait... là il va faire donc, pouvoir sur emprisonneur. Et l'avantage c'est qu'il aurait fait donc, pouvoir sur euh, emprisonneur, il aurait gelé quand même le plein le dos. Tour d'après, il aurait acheté plein le dos à la main. Roll. Et avec son pouvoir, s'il n'y avait pas un démon, il aurait pu... Déjà il y avait des démons à 2. Donc il perdait moins de stats et accessoirement il pouvait acheter euh, n'importe quoi, je sais pas, euh, un truc qui fait des pièces ou une connerie. Ouais, donc là il perd quand même de la stat alors c'est pas des grosses erreurs. Ça c'est dur. Hein. C'est beaucoup 75. Hein. C'est dommage parce que c'est incroyable. Sans un, dans un lobby sans murloc, ça c'est crégasme comme on dit mais... Je pense que Jumeau Maléfique est un peu meilleur sachant qu'on va jouer des cartes big. Euh, Jumeau est très très fort. Jumeau est vraiment très fort. a tendance à préférer Jumeau. En plus, c'est une quête qui se fait très facilement. Donc là, c'est ça. Hein, c'est standard. Bon, il se sort bien parce que finalement, il retombe sur un spot. Où, euh, où en fait, il y a... Bah, finalement, ça a rien changé. Vous voyez. Et c'est parce qu'il a récupéré un autre 4-1. Donc dans l'absolu, voilà. Bon. En fait, c'est une erreur. Mais qui ne se voit pas, enfin qui ne... Vous voyez, moi, j'aurais pas fait l'erreur, mais en fait, j'aurais eu euh, le, le, le même euh, board à la fin, quoi. Vous <rire> ce que je veux dire Mais bon, normalement, euh, tu pas le même board à la fin. Tu as un board un poil moins fort. C'est très léger parce que tu vas quand même gagner tes combats, mais tu as un board un poil moins fort. Je pense qu'on doit quand même mettre les scolaires devant le coup, à moins de considérer qu'on est large devant, ce qui est quand même le cas et euh, dans ces cas là tu as envie d'attaquer plein de fois, donc tu peux même commencer peut-être avec la 2-2. En fait l'idée c'est d'essayer de, de pas tuer les cartes adverses, donc en fait j'aurais même mis plein le dos first, into emprisonner first, pour faire des petites attaques à la con, parce que le problème c'est que les petits scolaires ils attaquent, ils tuent, cré... ils tuent la créa en face, et lui il a pas forcément de répondant, sachant qu'on va très souvent jouer 100%, voire 100% jouer 100% en vrai. Donc en fait peut-être qu'il fallait, alors c'est tatillon, hein. d'ailleurs même moi en game je ne pense pas forcément, là c'est parce que j'ai du recul sur la game, mais en vrai si on arrive à euh, mettre ça comme un automatisme, apprendre ça comme un automatisme, que quand on est très bien en tempo, les petites merdes vont devant par rapport à la quête, Bah déjà si c'est un automatisme on n'a pas à y réfléchir et donc on va le faire bah, sans réfléchir et donc de manière euh, ça va être fort quoi. Ok. Là, c'est intéressant ce qu'il va faire. Ah, super. Super. C'est un play d'exception hein, ce qu'il a fait. Hein. Enfin, sans blaguer. Hein. Parce que là, on peut dire euh, Ouais, bon, il a acheté une carte, il a roll. Mais c'est un play d'exception. Parce que là, bon, ça se voit qu'il est à 9k. Hein. Je l'ai pas dit d'ailleurs, il est à... en termes de cote. Euh, comment il s'appelle ce petit loup là, Il est à 9k4. Donc, c'est un bon joueur. Il a passé le palier des 8. Il a passé le palier des 9. Euh, donc, voilà. Très très bon joueur. C'est pas, pas XQN, mais c'est un très bon joueur. Et là, le truc, c'est qu'il il, il, il joue sur l'optimisation des golds et sur le rafraîchissement de Bob. En vrai, hein, c'est une vraie notion. C'est le fait de ne pas bloquer la taverne pour des cartes qui finalement n'ont pas tant d'importance que ça. Là, tu cherches du 4 Anatir, tu cherches des double tu up enfin, euh, triple-uble-up plutôt, parce que tu as deux T-Scolaires, deux plein le dos. Donc, tu joues pas mal de cartes. Le problème, c'est que si tu te contentes d'avoir des trucs comme ça, tu bloques Bob et bloquer Bob, bah, c'est un play 8K, quoi. Et là il a fait un play 9k si je puis dire. Donc c'est très intéressant là, il a fait un joli play. Faut le dire quand c'est beau aussi. Même si c'est un play à la con. Mais c'est ça l'optimisation, c'est des petites choses. C'est pas des plays grossiers genre acheter de mauvaises cartes. Ça c'est des plays de joueurs débutants. Donc c'est un joueur qui connaît les patterns. Qui sûrement a des choses, enfin j'ai sûrement des choses à lui apprendre sur l'optimisation. Mais là c'est quelque chose qui est bien, vraiment bien réalisé. Donc là, il est pas mal en termes de tempo. Oula. C'est basé là. Pourquoi il a roll comme ça Ok, ok. Alors c'était un peu bizarre ce qu'il a fait. Parce qu'il a roll très très vite. À moins qu'il ait mis-clic. Parce que j'ai même pas vu le spot. Mais en vrai, là, la réflexion c'est... On est très fort. On a ça qui est cool. On a deux petits scolaires qui sont énormes. On est autour tour 6. On a 2-9-11. Donc en fait, on bat plus ou moins tous les bords adverses. Ok donc, on voit la taverne et la question c'était, est-ce qu'il fallait pouvoir, est-ce qu'il y avait un truc genre à pouvoir, on vi virait cet embrouillement. Embrou cet, euh, cet embrou Par exemple, je sais pas, il y avait n'importe quel démon ou, ou une carte qui pouvait faire des pièces. Typiquement, s'il y avait une carte de pièces, on faisait up enfin vente, pouvoir sur un truc de pièces, up parce qu'on allait gagner le combat. Et l'avantage, c'est comme ça, derrière, on est euh, dans la taverne 4. Donc, on va jouer les euh, Big Fernal, euh, Infernal là. Le gros démon à 4 On joue toujours les 4 Anatir, On joue toujours ces cartes-là qui sont les premiums, qui sont les cartes précises à chercher, parce que c'est elles qui vont nous permettre d'aller chercher dans la ta 26. Il n'y a pas Bête, il n'y a pas Murloc. La ta 25 n'existe pas. On cherche pas Mama, on ne cherche pas Bran. On va chercher dans la 6 des euh, Fort Mobile, des Théotard, des sombre garde. Euh, je vais dire est des, Ma euh, des euh, Gangropter. Et donc voilà. Donc là il s'en sort bien, parce qu'il roll d'abord. Mais après, en fait il s'en sort pas bien parce qu'en vrai j'ai pas eu le temps de voir sa taverne 3. Donc si sa taverne 3 était pas bonne, il a raison de faire un roll et ensuite de prendre l'info. A priori elle était pas bonne et que y avait pas de... ça avait pas de sens de faire pouvoir up en optimisation de gold. Donc là je pense qu'il a fait le bon play. Mais bon, encore une fois, je point d'interrogation parce que j'ai pas eu le temps de voir sa taverne 3. Donc j'ai pas vu s'il y avait des pièces ou pas. Mais je pense pas. J'ai... Voilà, donc là il fait le play, voilà, très bien, il va chercher sa 6, rien à dire pour le moment, c'est propre. Oh. Alors c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, on prend le faucheur ici. Euh, alors il y a deux écoles, j'aime bien le faucheur. Il y a ce petit sensei qui est vraiment pas si mal. Euh, 9, 8, réfléchis en termes de... Là on est à 12, on l'a. Ok. Donc, euh, alors, c'est assez compliqué à dire parce que moi j'aurais pris Uther. Mais je suis pas sûr de moi. J'aurais pris Uther et j'aurais fait Uther sur lui. Parce que Uther, c'est vraiment beaucoup de stats. Et en fait, j'aurais joué une compo taverne... taverne 6. Donc, pas une compo avec Faucheur, Une compo avec soit des taunts, soit Gangropter. Vous voyez Et donc, derrière, en fait, l'avantage de Uther, avec déjà, en plus, les t scolaire Donc, j'ai déjà beaucoup de boards. J'aurais eu encore plus de board, énormément de tempo. Et en fait, ça m'aurait permis de faire un up assez tranquille. Le Faucheur c'est pas mal. Mais je pense que c'est quand même moins fort qu'Uther dans ce spot. Après, tu peux quand même toujours faire un up en mode 9. Pouvoir dans Sensei qui booste que lui. Tu vires en prisonneur. Tu re up Donc si tu prends Faucheur. Moi ça me choque pas d'aller dans la 6 derrière. Mais en jeu lance saïe. Mais je serais parti sur Uther. Mais en vrai. Son play. Pour moi pas une erreur non plus. Hein. Voilà. C'est vraiment une histoire de préférence. Mais c'est pareil. J'aurais fait ça dans une idée d'aller dans la 6. Si il se dit. Je veux pas aller dans la 6. Je veux rester dans la 5. Bah, dans ces cas là. Peut-être que Faucheur a plus de sens. Donc voilà. On va dire que dans sa. J'ai pas connaissance de sa. Je de... suis pas dans sa tête. Donc si il veut rester dans la 5. Qui pour moi est une erreur en fait. C'est ça l'idée. C'est que rester dans la 5 c'est pas bon. Donc si veut rester dans la 5. Faucheur est meilleur. Et je pense qu'il fallait prendre du terre. Parce que ça te permet plus facilement d'aller dans la 6. Vous voyez l'idée Parce qu'en fait. Vous voyez ça c'est une très bonne carte. Mais ça t'intéresse ça l'intéresse pas. En fait il y a des cartes de taverne 5. Toutes les cartes de ta 5 sont pas si fortes. Regardez quand on fait le... Est-ce que Agamagam nous intéresse Non. Maître de guerre Non. Seigneur du vide Pas ouf. Urzul Pas si ouf finalement. Euh, mur aux ondes tripe on a pas de dragon. Minirag tempête, bah, c'est pas très bon. Peut-être minirag accessoirement, mais tempête, c'est pas bon. Mécaro, il euh, y a pas de boubou divin pour le moment. Vous voyez C'est que des cartes. Genre, un Leroy, c'est naze. Blanche tête, c'est naze. Massacreuse, euh, pff, on le prend, mais en vrai, on n'est pas très content. Mettre des réalités Nomi, mettre des réalités, c'est pas bon. Nomi, c'est trop tard. Paran il n'y a pas Murloc, donc on prend pas. Euh, Baron, ça sert à rien. Vous voyez, en fait, là, je suis en train de vous lister toutes les tavernes 5 qui ne sont pas bonnes. Et il n'y a pratiquement que des tavernes 5 pas bonnes. Donc en fait. On peut rester dans la 5 parce qu'on a peur de up dans la 6 parce qu'on veut tempo mais en fait c'est avancer pour reculer derrière enfin non c'est pas vraiment ça mais c'est juste on n'avance pas véritablement on tempo un peu plus mais en fait vaut mieux c'est le fameux... J'avais fait une vidéo là-dessus sur savoir sacrifier un combat. C'est sacrifier, mais c'est pas vraiment sacrifier parce que justement au préalable, en fait, en ayant connaissance... Alors il y a plein d'infos, peut-être vous avez la tête qui a explosé, mais... En ayant connaissance, c'est pour ça que je reviens à Luther. en ayant connaissance de la stratégie globale de... Et ça, c'est au tour zéro. C'est-à-dire, avant de commencer la game, on se dit, mais en fait, la T25 ne m'intéresse pas. Donc, je dois réaliser une stratégie qui va chercher la 6. Et dans cette stratégie, vous voyez, la macro et la micro découlent de cela. C'est Uther qui me permet d'aller dans la 6 Faucheur peut exister aussi. Faucheur qui me permet d'aller chercher la 6. Avec le Sensei pouvoir en vendant le 2-2. Vous voyez Vous comprenez Voilà. Après, la macro donc est pas bonne. Et maintenant, on va dans la micro. Donc dans la micro, il y a cette Urzul qui est achetée, qui est pas si mal. À partir du moment où on se dit. Euh j'ai envie de jouer dans la 5 Bah je suis désolé mais dans la 5 Urzul c'est pas la plus mauvaise des cartes Donc on prend Urzul Mais c'est pas quand même une très bonne carte Donc il a pris Urzul Euh c'est pareil c'est pas une mauvaise carte Donc ennui sur euh, Faucheur j'imagine Ou alors il le garde parce qu'il considère que sa tempo elle est très bonne Bon bah, après il a le jumeau hein. Pour le coup là il a le jumeau Je pense qu'il va faire le up maintenant j'imagine Il peut acheter ça, ça fait 6 pv, ça fait 15, donc ça marche hein. Il fait pierre, pouvoir sur vive pierre, il vend le 2-2 et en fait il a double faucheur. C'est pas si mal là. Faut virer la 2-2 et il a un rôle et c'est très bien. Il peut même... Euh, Est-ce qu'il a envie de 7 2-6 à la place d'emprisonneur. C'est pas horrible mais c'est pas incroyable. Vous voyez ça mangeait pas de pain en fait de faire juste ce tour là. Euh... Ouais au tour avant en fait. Tu up au tour d'avant. T'étais un peu plus tôt dans la 6. Alors c'est pas un play qu'il faut toujours faire. C'est à dire que c'est pas parce que tu es taverne 5 Et que la taverne 6 ne t'intéresse pas que tu dois forcément aller dans la 6. Parfois il y a des situations où ton adversaire est fort. Où toi t'as vraiment pas construit. Et dans ce cas là bah ok tu fais le dos rond. C'est pas très agréable, mais tu restes un peu en construction de 5. Mais en vrai, là, il était bien. On est d'accord avec les deux petits scolaires, avec soit ce faucheur, soit cet utère. Et en fait, c'est pas agréable de construire dans la 5, dans ce genre de cas, vous voyez C'est ça l'idée, c'est que c'est vraiment pas agréable de construire dans la 5. Et C'est pour ça que dès le début de la game, il faut commencer à se dire... Quelle est ma stratégie globale? Et après, évidemment, euh, en fonction de la situation, on improvise. Hein. C'est pareil. Hein. Si là, il est à 15 life et que sa compo, elle, elle est pas très bonne, bah, il va pas dans la. Il reste dans la 5 et il se dit, j'essaye de faire des choses dans la 5. Tu peux quand même faire des choses dans la 5, c'est pas interdit. Et ce sera plus des choses à base de mecha. Et en fait, ce sera plus des choses. Ce sera même pas des 5, c'est des 4 et des 3 que tu vas chercher. Bon, le 4A, c'est intéressant. La stat est. C'est un peu faible, mais ça reste cool. Je pense qu'on va. Euh... Je pense qu'on peut roll. Hein. De toute façon, on a, on a encore deux rolls. Hein. On a un Uter. On peut faire un Uter sur. Euh... Ouais. On peut faire Uter. Faut faire attention parce que. Ouais, ça c'est cool. Parce que là maintenant c'est les petits scolaires qui vont, qui vont se dupliquer. Alors c'est pas si grave. Et lui, il a plus trop d'intérêt, quoi. En plus, il va se repercuter. Il a pas beaucoup de puissance. Vous voyez, ce faucheur, finalement, il, il accomplit rien. Mais après, ça, c'est plus de l'expérience. Et en fait, là, il était dans une situation où il avait deux petits scolaires. Et donc, en termes de tempo, l'expérience, maintenant, peut-être, que ça va être ça. L'expérience va lui dire, si il rejoue une side game qui va ressembler à ça, l'expérience va lui dire, bah, là, t'es très bien en termes de puissance. Le faucheur, dans ta compo, ne va pas te servir. Le faucheur, va euh, te permettre... En fait, le faucheur va t'amener sur des compos que as pas envie, vers lesquels tu n'as pas envie d'aller, c'est-à-dire des compos à base de casseurs oméga. Le problème, c'est casseurs oméga. Bah, il faut baron à côté, il faut apprenti kangor, c'est des cartes qui sont rares, c'est des cartes avec peu d'itération. Il faut en plus des Déflecto, des mécaros, des cartes qui, normalement, sont piquées dans... avant avoir les casseurs, avant les casseurs, des Déflecto, voire des robots tout -toutou et tout. C'est des cartes que tu n'as pas envie de piquer à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est juste... Le, casseur, le faucheur t'amène Bon c'est pareil ça c'est de la théorie mais T'amène vers des compos vers lesquels t'as pas envie d'aller Vous voyez Urzul passé ouf tu exagères un peu ben, Urzul c'est pas une très bonne carte Parce que le problème d'Urzul c'est que t'es obligé d'acheter revendre Acheter revendre en termes de puissance brute C'est pas quelque chose qui scale vraiment Le but d'une compo c'est d'arriver à scaler C'est pour ça que là on va aller dans les... Quand il a pas Murloc on va aller naturellement vers du gangropter Vers du fort mobile Tu vois donc, Urzul est pas si fort. Il en faut vraiment deux pour que ce soit intéressant. Mais quand on achète un, t'es pas sûr d'avoir le deuxième. Donc, euh, non, non, Urzul, c'est pas une très bonne carte. Urzul, c'est bien si t'as déjà ton Gangropter. Ou alors dans certains setups très rares. Genre, tu l'as très tôt et t'as, euh, je sais pas, un Void d'à à côté avec euh, le 2-6 qui donne des démons. Là, c'est intéressant. Non mais je suis d'accord. Urzul tout seul, non. Mais Urzul est double petits scolaire, c'est fort en 5. Sauf que, déjà, il n'avait pas double petit scolaire. Sauf que l'objectif, c'est de scaler. On l'a dit, l'objectif, c'est de pouvoir s'améliorer à tous les tours. Et donc, il faut essayer d'arriver dans une situation où ton board grossit énormément à chaque tour. Et c'est pour ça qu'il faut se aller plutôt vers le gangropter et vers le euh... et vers fort mobile. En fait, quand t'as as double petit scolaire... C'est un peu une bénédiction, en tout cas avec des persos comme ça. Là, tour 11, le board est OK. Mais en face, si c'est très gros, bon après son livre de cuisson, il est à plus 1. Ah non, c'est un bug, non le Livre de cuisson, ah non, livre de cuisson, plus 1, donc il l'a pas fait. Attends, wow. bi enfin, c'est bizarre, non En fait c'était une quête difficile à réaliser. Ouais, ouais, il joue plutôt bien. Dans l'ensemble, il joue bien. Euh, pour moi, le timing de Up était pas bon. Euh, et ça l'a obligé à partir sur Urzul. Moi je suis pas à l'aise avec l'idée de jouer à un Urzul parce que voilà, encore une fois il faut un deuxième donc un peu de chance là-dessus. Et qu'aller dans la 6 tout de suite ça aurait été plus intéressant. Tu pouvais même jouer avec du Charlga par exemple. Charlga à gamme à gamme, c'est plutôt pas mal. Enfin tu vois, en fait l'idée c'est que avec les deux tis scolaires, t'aurais pu partir sur plein de compos. Même... C'est pas parce que t'as tis scolaires que tu vas partir sur démon. Moi je vous cite les deux cartes pour moi les plus fortes quand il n'y a pas Murloc, c'est Terre et. Et vous voyez là, on joue 99%. Alors, bon, c'est un peu pas de chance, c'est un peu la faute à pas de chance. Donc, je vais pas dire que aussi bien dans sa game, je fais la même chose. Mais il se met dans une situation où s'il joue contre un adversaire qui a créé des, des choses plus fortes que lui, il se fait péter. Vous voyez Et là, c'est ça en fait. Il, est, il joue contre un adversaire qui a créé des choses plus fortes que lui parce que il a pas saisi le bon timing. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est vraiment la faute à pas de chance. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais ça n'empêche pas que tu peux quand même... Parce qu'aussi bien, il faisait le up. Il avait tout de suite son gangrope terre et il pouvait challenger ce gars-là. Hein. Vous voyez Donc là, c'est une cinquième place qui est... Genre, dans ce qu'il a fait, c'était correct. Mais il peut vraiment faire mieux sur ce up. Il peut faire mieux sur... J'étais en train de... de... Attendez, je parlais du... Bon, là, c'est vraiment pas de chance, mais... Je parlais du T5 et... Euh... Et l'idée, c'est il est deux petits scolaires... Ils sont suffisamment forts en tempo pour vous permettre de partir sur autre chose. Donc, tu vas dans la 6. Si tu joues par un charlaga, un ancêtre, tu peux, tu as le temps avec cette e scolaire de partir là-dessus. Et vraiment de construire quelque chose qui va s'améliorer, s'améliorer et être gros. Voilà, l'objectif, c'est qu'il était pas mal dans sa game. Il doit viser top 1. Ça, c'est important d'aller chercher top 1. Pour moi, quand... Après, voilà, ça c'est aussi peut-être une histoire de connaissance. Peut-être qu'il s'est dit en 5, il y a des choses qui ne m'intéressent. Mais quand tu dois aller dans la 6 et que tu joues en 5... Bah en fait, enlèves, tu t'enlèves énormément de probabilité de faire un top 1, voire faire un top 2, vous voyez. Donc, euh, parce que là, quand bien même, imaginez, il passe ce combat. Son board, il scale pas tant. Alors, il a un grand groupe terre, mais ça manque un petit peu de, de panache, vous voyez. Voilà. Mais sinon, la game était plutôt propre, dans l'absolu. Ok, les persos. Arana. Euh, on a les murlocs dans cette game, on n'a pas les mechas, on a les bêtes, donc on peut partir sur Arana murloc, euh, mais encore une fois, piquez le perso avec lequel vous êtes à l'aise, piquez le perso euh, que vous aimez en fait, tout simplement, hein, avec lequel vous avez envie de faire des dingueries, ça c'est important, clairement. Euh, là, moi ici, je serais parti sur Arana, mais en vrai, Arana en coaching, Arana c'est un peu straightforward, enfin hein, même s'il y a des petites nuances et tu restes taverne 2. T'achètes un maximum de 1-4, un maximum de 3-2, t'achètes des Murlocs, tu les revends. Bon, voilà, c'est stable, c'est fort, mais ça aurait été pas très, une game très intéressante en coaching. Donc là, c'est plutôt cool. Euh, ça, c'est un bon perso, c'est assez tricky. Il n'y a pas de mauvais perso, de toute façon, dans la méta. Donc, il euh, n'y a pas les... Ah si, il y a les Murlocs, qu'est-ce que j'ai dit Ah oui, c'est ça, il y a les Murlocs. Il y a les Murlocs, mais il n'y a pas les mechas, c'est bien ça. Donc, on peut pas jouer big. Enfin, on ne peut pas jouer big. Euh, S'il y, y a trop de murlocs, on ne pourra pas jouer big. Par contre, on peut jouer bête pour les battre si on veut. Euh, quand il n'y a pas de token, ici, j'aime bien partir sur client généreux. Après, on a la pièce. Donc, finalement, on peut partir aussi sur une curve classique. Mais je pense que j'aime bien aussi, quand même, client généreux parce que là, il n'y a pas suffisamment de bonnes cartes. Par exemple, si. Je... Qu qu remarque, qu'est-ce qui est qu y a une bonne carte alors T-Scolaire, voilà. si je trouve... Euh... Bon, il n'y a pas des mots, en vrai, il n'y a pas de T-Scolaire, mais dans l'absolu, s'il y a des T-Scolaire, s'il y a des micros, des choses qui sont pas forcément bonnes dans des classiques Curves, mais là, on a la pièce de plus dans une classique Curve, ça a du sens. Oh, vamos. Mais là, vous voyez ce que je veux dire je... Est-ce que c'est clair, mon truc euh, LM, donc on va regarder euh, ce qui s'est passé. Il a perdu... Il a gagné contre deux LM, donc ça veut dire qu'il a l'anomalie et pas l'LM plus, simplement. Et il a gagné contre 2 bêtes. Ça peut être pas que la 2-2, parce que la 2 -2 de 2-2 perd contre 2 bêtes. Voilà. Euh, donc on va prendre le client et passer. Donc euh, en fait, si c'est des bonnes cartes de, un peu de construction, de semi-construction, hein, c'est pas non plus des Otissa ou des. Des, des Gangopters mais. Un petit scolaire, une micro. Essaye de voir un peu les, les uns qui peuvent être sympas. Un frappeur démarré, par exemple. Voilà les cartes comme ça, vous pouvez les acheter. Au-dessus de clients dans les stratégies euh, et après vous partez en classique. Le problème d'acheter un client, c'est qu'il faut un deuxième pour partir en rafam curve. Après là, tu es pas obligé de rafam curve vu que tu le détective, donc ça te permet de partir sur des curves rigolotes, on va voir ce qu'il va faire. Mais pour le moment, c'est propre ce qu'il fait. Donc on commence par ça et en fait, si on a ou pas la pièce, on peut choisir des trucs. Donc là... Ah, c'est forcément le char. Hein. Réflexionne. Mais je pense que j'aime bien bronze coen. Vente la bronze. Vendre la bronze coen. Ou bronze coen. Oh wow. Ok. Donc là il va up. Up pass. Je pense. Il va partir dans. Ah. J'aime bien up pass. T'es pas obligé de rafame curve parce que t'as détective. En fait, c'est ça aussi, voilà, c'est l'adaptation. Là, c'est un joueur à, euh, on a dit, hein, 9k et quelques, 9k5, donc c'est un très bon joueur. Il, a, il connaît les patterns, il sait à peu près optimiser ses golds. Euh, en micro, il est pas mal. En macro, il est pas mal. Mais par contre, en, en adaptation, il peut peut-être avoir faire des petites erreurs. Et là, c'est typiquement le cas. C'est une situation qui n'est pas évidente parce qu'il est sur client généreux, donc il se dit client généreux, c'est rafam curve. Sauf que, il faut prendre en considération les pièces que tu as en plus. Et donc là, il aurait, parti, il aurait pu partir sur ce qu'on peut appeler une espèce de GIF curve. C'est-à-dire sur les 5 gold il monte. Derrière, il remonte. Il a de la tempo avec ses clients. Et ensuite, il triple dans la 4 ou dans la 5. Vous voyez Donc il n'était pas ici obligé de partir en rafame curve. Il aurait dû s'adapter normalement en rafame curve. Mais là, avec les pièces, voilà. Donc, petite erreur, on va dire, d'adaptation. Mais c'est pas choquant. La rafame est quand même adaptée pour les clients généreux. Donc ça reste quand même une bonne curve ici. Merci Elastico pour le Prime, merci beaucoup. C'est gentil, merci de ton soutien. Donc ça, ça se fait bien. Ça, 10, c'est pas évident. Hein. À 10, c'est un peu compliqué, même s'il si y a Murloc. Et c'est très fort. Ça, j'aime bien, ça se fait vraiment vite. trouve avec ça. Et ça, euh, c'est un peu lourd. Mais, en fait, il y a une stratégie. Attendez. 1. Hein. Ouais, alors là, là c'est pareil, c'est une histoire d'adaptation. Bon, je suis pas sûr pour le coup de mon play. Donc là, euh, deux naga. Il a choisi lequel, la de 5 je pense, de naga. Euh, ok. Il peut up, non, vous voyez c'est un peu compliqué. Des cris de guerre, bon de toute façon il faut qu'il achète des cris de guerre, donc il va acheter un chasseur. J'imagine, il va même peut-être acheter deux chasseurs, il peut. Chasseur, chasseur, ouais c'est bon, il achète deux chasseurs ici. Et il gèle. Bon, pff, le deuxième n'est pas obligatoire mais en même temps vu que tu sais que derrière tu vas re-up Tu vas faire ta rafame. Donc ça a du sens d'acheter le deuxième comme ça tu es vraiment sûr de gagner le combat De toute façon tu sais que tu vas l'acheter à un moment C'est un double et en plus ça marche avec la quête Donc la quête il récupère cette quête là Moi j'aurais pas pris cette quête Parce que je pense qu'elle est un peu compliquée à mettre en place Alors il y avait celle du milieu qui était cool Qui était plus facile à faire je trouve Donc on aurait pu prendre celle du milieu Mais il y en a une qui est un peu plus tricky qui n'est pas très bonne, c'est le Zerus. Mais par contre, il fallait roll 8 fois. Donc en fait, il y avait moyen. Alors, je dis pas que c'est bon. Je vous propose le play. Moi, je l'aurais fait en ladder. Je ne sais pas si je l'aurais fait en tournoi le play. Parce que je l'ai jamais fait. Mais là, je pense en adaptation pure, que c'était un super play. Donc j'aurais pris Zerus. J'aurais triplé mon client dans la taverne 2. Et derrière, j'aurais cliqué roll. Avec toutes les pièces, j'aurais fait mes 8 rolls, en fait. Vous voyez J'aurais fait roll, roll, roll, roll, roll, roll. J'aurais eu la quête active tout de suite. Et en fait, j'aurais eu des Zerus. En. Autour 4. J'aurais commencé à avoir des Zerus. Et là, le moindre 5, le moindre 6, je peux déclencher un gameplay. Je peux construire dessus. Donc, vous voyez, je serais parti là-dessus. Je vous propose le play. Vous me dites si vous aimez ou pas. Mais en vrai, en ladder, je sais que je le fais. Parce que je pense que c'est bon. En tournoi, j'ai peut-être pas les balls de le faire. Vous voyez Ce play avec Zerus. Mais sinon. De manière euh, fin, un peu euh, straightforward si je peux dire. Je serais parti plutôt sur la quête du milieu. Parce que je trouve que l'ombre volée c'est vraiment lent. Mais ça reste une bonne quête. Donc euh, voilà c'est plus d'histoire de choix. Je suis pas sûr que sa quête soit mou. Que son choix soit pas bon. Mais je pense vraiment que le plaisir, c'était vraiment sympa ici. Voilà. Merci Dance88. Merci beaucoup pour le prime. C'est gentil merci à toi. Donc là c'est bien ce qu'il fait. Hein. Il, a ses, euh, il a pas mal de chance hein, parce qu'il a tout de suite ses triples. Donc il a ses doubles doubles, il gagne ses combats, il up tranquillement, il y a les Murlocs, il va sûrement tripler dans la ta 25, en plus il y a les Mamas, donc c'est des choses qui, qui l'intéressent. S'il a la mama, il peut acheter une bête, il a la Tempo, derrière il va dans la 5 pour choper le bran, il part en Murloc. Vous voyez Ok. Oh, c'est jamais évident. Il y a plein de bêtes chez, chez l'adversaire. La question c'est, en fait, à quel moment il a up Est-ce qu'il a up, euh, genre, un peu comme un OMU Et je pense que dans, dans l'absolu ça a l'air un petit peu mieux ouais, de faire ça. Donc là, on va vendre le chat. Parce qu'il faut faire la quête. Hein. Donc là, est-ce que ça marche On vend le chat, on perd les deux pièces, on achète Mandépine. Mandépine est une, une excellente carte, une carte qui permet d'avoir. De scale un peu, c'est un plus un plus un. Plus un plus un sur un tour 6, c'est à peu près ok. Ah Ou alors on garde les pièces pour le tripler au prochain tour. Euh... Ouais, allez, gardons les pièces. Ok, ça me va. C'est bien de garder les pièces, ça me va. Pour le coup, euh, je pense que c'est mieux. Après, c'est jouable de tripler maintenant. Je pense que c'est jouable. Tu peux très bien prendre l'info. Hein. Parce que tu fais un triplant en 5. Et s'il te plaît pas, tu fais un triplant en 6. Donc euh, moi je pense qu'à sa place ici j'aurais vendu le petit chat Et j'aurais perdu mes deux pièces et j'aurais triplé le client généreux voilà. Parce que là c'est pas sûr que tu gagnes hein. Tu vas même souvent perdre le combat j'imagine Ouais oh, son board est vraiment naze C'est bizarre d'avoir un board comme ça Ok Bon ça passe, c'est so cool Vous m'avez pas dit pour le plaisir russe Je parle trop peut-être mais la tête. On va parler autant. Mais je ne pas dit sur le plaisirus. Franchement il était vachement cool ce plaisirus, Non J'avais Zerus au tour 4. Zerus chaque tour au tour 4. Donc là on va tripler maintenant. Il y a des Nagas. Il perd les combats. Euh... Pachemar. Il a pris Pachemar. J'aurais pris Pachemar aussi. J'aurais aimé voir ce play, mais je pense que c'était un bon play en vrai. C'est juste pas évident à faire parce qu'il est trop bizarre, mais je pense que ça aurait été un super play. Ok, on triple ça et on trouve soit une carte de Kaling, soit des choses qui sont tout de suite fortes. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de choses qui soient tout de suite fortes. Je pense qu'on va partir sur Chalga. Chalaga. On est à 25, genre à 25 si on peut trouver une des cartes qui peut contrer Murloc d'ailleurs. C'est euh... le Chevalier d'Oirsute. Donc euh, avec Charlga c'est bien, il récupère un peu de stats. Donc je pense qu'ici j'aurais pris Charlga, je pense que c'est quand même meilleur cutter. Déjà juste en termes de stats brutes, Charlga c'est 4-4. à la fin du tour c'est plus un plus un sur 6 créa. Donc c'est 10-10, vous voyez En gros, si on fait des stats euh, rajoutés. Donc c'est 10-10. Ça c'est 5-6 qui a boosté lui, euh, lui je sais pas combien il était, il était 3-4 ou 2-3, une connerie. Donc c'est 5-6 plus 12. Donc en fait en deux tours, Charles Guy, il est meilleur que Uther. Vous voyez ce que je veux dire En termes de stats cumulés. sachant que le Charga il a clairement plus de potentiel parce qu'il peut être combinaison avec un Agamagam, des créatures qui ont bouclier divin, il y en a dans cette game, il y a les crépitants, vous voyez Donc là pour moi c'est une erreur ici de choisir le de choisir le Uther. Voilà. Parce qu'en termes de tempo, il est pas si bien que ça, hein. c'est pas comme si on lui proposait un truc faible. Hein. Ouais, Uther a cri de guerre, mais Charles Guy, il, il te construit. En fait, est-ce que c'est si important que ça d'avoir un crit de garde de plus Je pense pas. Je pense pas. Oh, dommage. Le tracker est un poil bourré. <rire> Le tracker est un poil bourré. Ah, c'est une carte de construction, faut pas l'oublier, hein. Charalgas, c'est vraiment une carte de construction. Hein, surtout quand t'es à 40. Ok. Pas de chance là-dessus. Oh, waouh. Bon, déjà, on fait ça. C'est bien ce qu'il a fait. Vous voyez ce qu'il a fait Il a roll avant de prendre l'information de la taverne. Si ça, c'est important. Ok. Vous voyez, c'est con, hein Mais... T'as un sombre garde, un Charga. Franchement, tu prends un agame. Enfin, vous imaginez, c'est con, mais là, il est peut-être en train de recruter de regretter pardon, son Uther. Tour 8, c'est pas un peu tard pour Charga, mais jamais de la vie. T'as vu la tempo que t'avais T'avais un client généreux qui était gros. Étais... Mais t'étais pas tour 8, d'ailleurs, t'étais tour 7. T'avais Charga, tour 7. Sachant que t'avais un autre trip derrière. Donc un autre Charga. T'étais dans la 5. Non, jamais de la vie. Pas tour, pas tour 8 c'est trop tard Mais tour 6 non Tour 7 non Clairement pas Et encore tour 8 ça dépend ce que t'as Si tu t'es déjà un duo dynamique ou des choses Ou des boubous divins c'est bien Là c'est sûr que Charga maintenant c'est un peu moins fort mais... Donc là il a, il a un peu de stats Donc c'est intéressant Il a un peu de stats ah, Ce Théotard il permet de tenir Est-ce que tu pars sur une compo avec Théotard C'est pas si mal avec Massacreuse Faut voir Ce play me va bien. Ce play me va bien. Il faut quand même que tu puisses construire à un moment. Hein. L'idée d'avoir Uther... Enfin, en fait, il a pris Uther pour avoir de la construction derrière un peu plus de, de temps. Voilà. Et ce temps doit servir à quelque chose. Lui, il a des élèves en taverne 4. j'ai pas eu le temps de voir ce qu'il a pris mais c'est bizarre là vous voyez c'est pas évident parce que en fait soit tu joues une compo taverne 5 et taverne 5 t'as envie de jouer bête t'as envie de jouer Bran Bran Murloc, là c'est pas possible là il est en fait ça fait peur parce qu'il doit partir sur une compo pas une... je dirais pas une compo tempo parce que ça reste quand même fort un hein, Massacreuse Théotard mais une compo qui qui scale pas assez, je pense, dans une méta avec des murlocs. Vous voyez ce que je veux dire Dans une méta où il peut y avoir des mounted, il peut y avoir des murlocs avec des points de vie qui nous outplay direct, enfin qui nous outvalue. En fait, c'est ça l'idée, c'est de booster des cartes qui n'ont pas le... qui n'ont pas le... Euh, de bouclier divin. Mais ça me fait penser aussi euh, au fait que, vous voyez, l'idée de vouloir se protéger, de vouloir tempo, à un moment, c'est contre-productif. Soit on ne propose vraiment aucune carte de construction. Ok, Uther. Uther, et je vais chercher grâce à Uther mes cartes de construction. Bon, ça revient au même que... Ça revient au fait que je dis que Charles Guy est une carte de construction, mais... À un moment, vous voyez, le fait de vouloir tempo... Avec Uther et finalement d'être obligé d'être en 5. Parce que vous voyez, il joue en 5, mais en 5, c'est pas bon. Soit tu joues big et tu joues en 6. Soit tu joues les cartes de la TA25. Ça revient à la game d'avant. Ou dans la taverne 25 euh... Ok, il s'en sort bien. Il va y avoir euh... les bêtes et les murlocs. Mais là, on joue pas bête murloc. On est loin encore. Ça, c'est ok quand même. Boldrin <rire> Le okay, il est à 24 il a pas triplé <rire> euh, Donc collectionneur hein. Ouais évidemment Mais vous voyez collectionneur ça marche pas avec Théotard C'est aussi le problème c'est que Charlegar il y a rien à faire Ça stat ça stat ça stat C'est con mais ça stat ça stat ça stat Bon ça c'est bien c'est très très bien Ça c'est exceptionnel même là ici Et euh, qu'est-ce que j'allais dire donc voilà, à un moment, il faut accepter de pas tempo à tous les tours, de pas gagner les combats, c'est le fameux sacrifice de tour, de pas gagner les combats à tous les tours et de prendre le risque pour aller faire une compo. Voilà. Ça c'est très très très important. Parce que sinon, on semble sent... en fait là, c'est des timings très précis, on s'embourbe. On arrive dans le late game et en fait, on est un peu embourbé dans une taverne, donc on n'a plus la possibilité de up. Enfin, on a toujours la possibilité de up, mais en même temps, on a un peu peur. On a une carte qui construit, mais ce qu'elle a construit, mais dans des trucs qu'on n'a pas vraiment choisi. Et En fait, on se dit on est bien, mais on n'est pas si bien. Et c'est le problème, quoi. C'est clair ce que je dis ou pas <rire> Ça n'a pas l'air très très clair, mais... Et tout ça, ça part d'un charle C'est con, mais vous voyez, c'est le petit déclic, quoi. Quand on fait des stratégies où on va chercher une 6, il faut bien choisir la 6. Et là, bah après, voilà, c'est une sorte de connaissance. Il a considéré que Chalga n'était pas une carte de construction. Moi, bah, je pense que oui, dans ce setup. Malgré les Murlocs, pour le coup. Ou alors, tu vas chercher la 5. En fait, c'est ça l'idée, c'est la cohérence. Voilà, cohérence de play. Toi, tu vas chercher la 6. Et dans ce cas-là, tu vas jouer des compos taverne 6. Mais compos taverne 6, c'est quoi C'est... Uran Ou Naga Ou Fort Mobile Ici. Ou alors, tu vas chercher la 5. Mais dans ces cas-là, si tu vas chercher la 5, bah... Tu joues des compotes à 25 Donc tu vas chercher la 5 et tu vas jouer des mamas Et ensuite euh, après tu pars sur goldrine et tout Baron Ou alors tu vas chercher des Bran pour murloc Vous voyez Voilà c'est avoir une cohérence globale de play Voilà tout simplement Là c'est un peu genre Je vais chercher En fait j'ai l'impression hein. C'est un peu genre je vais chercher la taverne 6 Ah j'ai pas eu ce que je voulais Tchalga c'est bien mais c'est vraiment pas ce que je voulais Alors, Je sais pas ce qu'il voulait peut-être fort mobile j'imagine En taverne 26 Mais en vrai je sais pas trop ce qu'il voulait Bref il va chercher la 6 Ah c'est pas ce que je veux Bon bah je reste dans la 5 Alors que ça devrait être J'ai pas ce que je veux Je vais aller chercher ce que je veux Parce que je dois pour gagner aller chercher ce que je veux Il faut gagner Il Faut pas te tenir Il faut gagner dans ce jeu Ok on a la quête Enfin Bon par contre elle se triple pas le problème c'est que... Ben, remarque ça c'est des 5, non ça va Lui ça va, lui ça va être un peu compliqué mais. On a la quête Bah ben, C'est ça, quand... quand tu joues l'homme T Après t'as pas forcément le choix Mais c'est clair que quand tu joues l'homme T T'as envie d'aller chercher des... T'as envie de booster des cartes qui ont des effets Genre Bouboudivin ou Wither tout à fait Là c'est le fait d'avoir euh... Eu un tour un peu panique où il a, il a pris son 8, il a un peu paniqué, il a acheté ça. Mais après, c'est pas mauvais hein, dans l'absolu. Bon, en fait, ce qu'il fait, c'est très bien. Vous voyez Ce qu'il fait, c'est vraiment extrêmement bien. C'est très précis. La tempo qu'il réalise, elle est très précise. Et je pense qu'en termes de construction, il aurait pu faire mieux. voilà. Mais sinon, ce qu'il fait, c'est bien. On peut pas dire que c'est pas bon. C'est plus la macro qui est pas bonne. C'est l'idée globale de la, de la game qui est être améliorée, pas qui est pas bonne, elle est bonne, mais elle peut être améliorée. Et après, dans ce qu'il fait pour Tempo avec Théotard à la Massacreuse et tout, ça c'est très intéressant. Et c'est ça le truc, c'est que vaut mieux mal jouer une game euh, avec une bonne idée de game, enfin comment dire, une... Vaut mieux mal jouer une game bien réfléchie que bien jouer une game mal réfléchie, voyez que je veux dire, c'est qu'à un moment, bah, c'est un peu comme la gamme d'avant, on se retrouve dans un setup parce que le niveau est haut. Hein. Vous voyez, le, le, le viewer d'avant, il était à 8K5 ou à 9K Non, 8K5. Là, il est à 9K, euh, 9K5, donc il est quand même contre des bons joueurs. Le problème, c'est qu'à un moment, si tu construis pas, euh, t'as beau avoir des, jeux, des choses belles, un peu de puissance. Il faut construire, sinon tu te fais taper. quoi. Je, je trouve que c'est ça qui est intéressant à ces niveaux-là, c'est qu'à à partir de 8-9K on peut clairement retrouver des games ou des, des, des, des joueurs qui parfois jouent comme les 12-13K c'est à dire qu'il arrive à vous voyez son adversaire il a créé quelque chose de beau quoi. il a voulu créer il a créé quelque chose de puissant et maintenant c'est dur de le battre quoi. Alors, il a peut-être Hyrule le gars mais oh ça c'est gourmand bah, là il n'a plus droit à l'erreur quoi Ouais le mec était solide Tour 11 bien sûr Bien sûr le mec était solide Et nous on a le droit d'être solide aussi hein. Nous on a clairement on, avait, on a fait une super game Franchement en termes de chance Même s'il a pas eu ce qu'il voulait J'imagine en ta 26 Il a client généreux x2 Il fait un roll, Il trouve le triple Derrière il gèle le triple Il a un chasseur qui arrive Il a triple chasseur Triple client généreux Enfin euh, le triple du client Le triple du chasseur sans faire beaucoup de rôle. Dans une rafam curve. Avec un pouvoir qui donne des pièces. En vrai cette gamme là je veux la jouer toute ma vie. Hein. Enfin, si, si je peux jouer que des gammes comme ça. Enfin vous voyez il, a, il est quand même vraiment en termes de, de, de RNG. On va dire qu'il est, est pas au sommet. Il peut faire mieux mais il est très bien quoi. Vous voyez. Je sais pas si c'est si bien de garder le dynamiteur. C'est risqué avec Leroy. Après, là, il a pas trop le choix. Je me demande s'il faut pas prendre un briller Kai ici, franchement. Il manque un peu de points de vie sur nos de résilience. Peut-être qu'il fallait geler ce briller caille. En plus, c'est à tripler, c'est cool. Ça donne vraiment plein de boubou On est à 6. Je pense qu'il faut jouer un petit peu plus. Ça peut être chaud là. Ça va être chaud. Vous voyez? Ouais, en fait, sa quête, elle lui donne euh, un trip tout de suite. Le problème de cette quête, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de setup où c'est pas très bon. En fait, si t'as pas un board suffisamment fort avant, faire des trips, ça suffira pas. Et l'envoler, franchement, j'aime bien, mais j'ai quand même l'impression que ça apporte pas tant de top 1 et de top 2 que ça. Pour le, le, fait que enfin, pour le, le top 6 euh, moins que ça apporte, quoi. Il y a plein de games où, en fait, tu vas la voir, ça va pas te faire gagner, et en fait, c'est comme si t'avais joué sans quête. C'est le problème. Voilà. Évidemment il y a des games où tu vas défoncer le lobby. Et celles-là en fait elles sont... elles sont pas rares mais dans le nombre vous voyez elles sont pas assez nombreuses pour que, ce... que je trouve que cette quête soit rentable. Mais après il y a des situations où on va la prendre. Mais là je pense qu'il y avait mieux en tout cas. Ouais. Et vous voyez là le problème c'est qu'on bah, n'a pas assez construit dans cette game. On, on s'est un peu embourbé dans la 5. Alors on a bien construit dans la 5. Des... On a fait le mieux possible ce qu'on pouvait faire dans la 5. Il n'y a rien à dire. Mais c'était pas une game où il fallait jouer dans la 5. C'est un... vraiment comme la game d'avant. Hein. Franchement, elles sont intéressantes les deux games. Il n'y a pas le pep. Et encore, la game d'avant, il avait rien. Donc, il a pris, euh... il a pris Uther. Non, il n'a pas pris Uther. Il n'y avait rien, mais il a pris Foucher et Mais il n'est pas allé dans la 6. Là, il fallait aller dans la 6 si tu décides. Encore une fois, vraiment, je pense que la chose la plus importante à comprendre dans cette partie. Mais il y avait plein de choses. C'était soit tu tu te dis, il y a Beth et, et Murloc. J'ai je... mes triples. J'ai mes deux triples. Donc, je fais la game parfaite. J'ai des pièces en plus, donc je gagne les, les combats, enfin vraiment la game parfaite. Je vais chercher mes tavernes 5, Mama ou Bran. Si je les ai pas, je vais dans la 5 et je joue dans la 5, parce qu'à un moment, il faut faire des choix dans le jeu. Ou alors, comme il a fait, je vais chercher les tavernes 6. C'est pas choquant. Hein. Moi, je serais plutôt chercher les 5 avec les deux cartes. Mais en vrai, chercher les 6, c'est pas choquant. Je vais chercher les 6. J'ai pas une taverne 6 qui m'intéresse. Je pense que Charlaga était tu, tu, tu, une très bonne carte à ce moment-là. J'ai pas les tavernes 6 qui m'intéressent. Je up dans les 6 et je vais chercher mes 6 mais après, le problème, c'est que dès le départ, il y a aussi cette quête qui est un peu bâtarde parce qu'on est obligé d'acheter des cris de guerre, c'est pas très bon. Faire des pièces à acheter, acheter des cris de guerre à la con. Et voilà. Donc, en fait, dès le début, je pense que pour moi, vraiment, c'est une erreur, c'est la quête. Vraiment, je pense que cette quête Zerus, elle est très intéressante. Mais bon, voilà, faut avoir le, le, le les balls, si je fais dire de le faire. Sinon, la quête du milieu, elle est très cool. quoi. Elle se fait naturellement et voilà. Mais la game était intéressante, hein, parce qu'en soi, la précision était là. Voilà, dans l'idée globale de la game, dans la macro, si je puis dire, il y a des choses qui étaient, euh, voilà, qui étaient fausses, et c'est des points importants. C'était, est-ce que je joue dans la 6, est-ce que je joue dans la 5 Quelle quête je prends Vous voyez, c'est un peu, un peu les deux choses importantes dans le jeu. Et, et sinon, la précision est bonne, et c'est pour ça qu'il est à 9K5. Parce que après, quand il fait des choses, il les fait bien. Et ce qu'il fait, c'est pas assez fort. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Donc c'est un très bon joueur. Mais il fait des choses pas assez fortes.